Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la programmation Bash. Aujourd'hui, nous allons aborder comment manipuler les expressions de paramètres et les affichages par défaut et alternatifs. Alors, les objectifs de cette vidéo vont être de savoir répondre aux questions suivantes. Quelle syntaxe d'expansion de paramètres permet d'afficher une valeur par défaut quand une variable a une valeur nulle ou quand elle n'existe pas Quelle syntaxe d'expansion permet d'afficher une valeur par défaut uniquement quand une variable n'existe pas Celle qui permet d'afficher une valeur alternative quand une variable existe et que sa valeur n'est pas nulle et celle qui permet d'afficher une valeur alternative quand une variable existe, que sa valeur soit nulle ou non. Alors, tout d'abord, voyons quelle syntaxe d'expansion de paramètres permet d'afficher une valeur par défaut quand une variable a une valeur nulle ou quand elle n'existe pas. Donc, la syntaxe qui permet d'afficher une valeur par défaut quand une variable a une valeur nulle ou inexistante est $var.default, donc celle-ci. Sachant que var est dans ce cas le nom de la variable et default, la valeur par défaut. Donc prenons un exemple où on va définir une variable param à laquelle on va attribuer une valeur nulle. On va ensuite utiliser la commande echo avec la syntaxe d'expansion de paramètres donc param de -default pour voir si c'est la valeur nulle de param qui est passée à la commande echo ou bien si l'expansion a fonctionné et que la chaîne défaut est correctement affichée par la commande echo. OK. Donc tout d'abord, commençons par définir le paramètre param avec une valeur nulle. Donc pour cela, on tape param égale. Maintenant, on va afficher le paramètre param par expansion en définissant une valeur par défaut le cas échéant. Donc on va faire écho param de point moins défaut. Voilà. Et là, étant donné que la chaîne défaut est affichée, on en déduit que l'expansion de paramètres a bien fonctionné. Alors voyons maintenant quelle syntaxe d'expansion permet d'afficher une valeur par défaut uniquement quand une variable n'existe pas. Alors la syntaxe d'expansion qui permet d'afficher une valeur par défaut uniquement quand une variable n'existe pas est param de point moins défaut. Sachant que param, et cette fois-ci, comme, comme tout à l'heure, le nom de la variable est défaut, sa valeur par défaut si celle-ci n'existe pas. Alors prenons deux exemples. Donc, dans ce premier exemple, on va reprendre l'exemple précédent en remplaçant la syntaxe d'expansion par $param de moins défaut. C'est-à-dire qu'on va enlever le deux points. Donc on va refaire comme tout à l'heure. Donc là je vais arrêter mon terminal, j'en remets un pour tout initialiser. Donc là, je redéfinis le paramètre param avec valeur nulle. Voilà, et cette fois-ci, j'affiche le paramètre param par expansion en définissant une valeur par défaut, donc le cas échéant, mais avec la syntaxe sans le deux points. Voilà. Donc de cette manière, écho dollar param moins défaut. Voilà, et là, on voit dans ce cas que la valeur défaut n'est pas affichée car justement la variable existe, même si sa valeur est nulle. Donc ça, c'était le premier exemple. Maintenant, voyons un deuxième exemple où là, on va supprimer la variable param et on va relancer le test. Donc pour supprimer la variable param, on fait juste unset set param. Voilà. Et maintenant, on va afficher donc avec la même syntaxe que tout à l'heure, celle-ci, on va chercher à afficher la variable param. Et là, cette fois-ci, on se perçoit bien que l'expansion est bien exécutée et la valeur défaut est alors affichée, car justement, la variable param, donc le paramètre param, n'existe plus. OK. Alors, quelle syntaxe d'expansion permet d'afficher une valeur alternative quand une variable existe et que sa valeur n'est pas nulle alors, la syntaxe d'expansion de paramètres qui permet d'afficher une valeur alternative quand une variable existe et que sa valeur n'est pas nulle, c'est $param, 2 points, plus other. Donc, dans ce cas, param est le nom de la variable et other, la valeur alternative affichée. Donc, encore une fois, prenons deux exemples. Donc, dans un premier exemple, on va définir la variable param à laquelle on assigne la valeur value. Puis on va utiliser la syntaxe d'expansion param 2 plus author, donc cette syntaxe-là, avec la commande echo pour vérifier si l'expansion s'exécute correctement. Donc, dans un premier temps, on va définir le paramètre param avec une valeur nulle, de cette manière, param égale value. Et dans un second temps, on va afficher la, euh, la variable donc alternative. On va faire echo param 2 plus alternative. Voilà. Et là, on s'aperçoit que la chaîne alternative est affichée et donc que l'expansion a bien eu lieu. Sans quoi, c'est la valeur value, value pardon, qui aurait dû être affichée. Donc ça, c'était pour le premier exemple. Maintenant, on va voir un deuxième exemple où on va définir la variable param à laquelle on ne va assigner aucune valeur ou la valeur nulle avec la syntaxe param égale. Puis, on va utiliser la syntaxe expansion $param point plus aux heures, donc celle qu'on vient juste d'utiliser juste au-dessus, en argument de la commande echo pour voir si l'expansion a lieu ou pas. Donc, on va refaire comme tout à l'heure, sauf que là, on va faire param égal voilà maintenant donc on va afficher une variable alternative donc, on va refaire ça et là on s'aperçoit bien que l'expansion n'a pas lieu et qu'aucune valeur n'est affichée alors quelle syntaxe d'expansion permet d'afficher une valeur alternative quand une variable existe? c'est-à-dire que sa valeur soit nulle ou non. Alors, la syntaxe d'expansion de paramètres qui permet d'afficher une valeur alternative quand une variable existe, que sa valeur soit nulle ou pas, est « param » plus « other ». Donc finalement, c'est la même syntaxe que tout à l'heure, si ce n'est qu'on enlève le deux points. Et dans ce cas, comme tout à l'heure, le param est le nom de la variable et « other », donc la valeur alternative à afficher. Alors, prenons un exemple. Donc, dans cet exemple, on reprend toujours le même test en remplaçant simplement la syntaxe d'expansion par « $param » plus « other ». Donc là, je réinitialise mon terminal, ou même pas. Encore mieux, je vais le fermer et le rouvrir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais définir le paramètre param avec la valeur value. Donc param égale value. Ok. Donc maintenant, on va afficher la valeur du paramètre. Et le cas échéant, sa, val sa valeur alternative avec la syntaxe dollar param plus une valeur alternative. Donc echo dollar param plus alternative. Voilà. Et là, on voit, en l'occurrence, que alternative est bien affichée. Donc là, on voit effectivement que à la fois la variable existe et que sa valeur n'est pas nulle. Maintenant, donc, on va tester le cas où la variable existe, mais que la valeur est nulle. Donc pour cela, on va définir le paramètre param avec cette fois-ci une valeur nulle. Donc on va faire param égale. voilà et on va réafficher la même chose. Et là, on voit que même si la valeur est nulle, quand même, alternative est également affichée. Voilà. Et donc, effectivement, dans les deux cas, que la valeur soit nulle ou pas, l'expansion est bien exécutée grâce à cette syntaxe-là, param plus autres voilà, donc c'est terminé pour cette présentation. Retrouvez l'article complet de cette vidéo avec ces exemples et encore plus de contenu sur https://www.coder-skills.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.